Salut, salut, salut. Salut mes chers amis. Vous savez que je suis toujours derrière vous. Donc, on va faire une petite euh, conversation. Ouh là, là, il fait noir. Parfois j'aime vous parler comme les enfants, mais après ils me disent que je dois vous parler comme les adultes. Les adultes spirituels. Oh yes, Seigneur. Donc, je vais essayer de vous donner une conversation mature. Ok? Alright. All right. All right. All right. Mmh. Vous êtes prêts? Mmh? D'accord. Tout ce sera bientôt un sens. Ok? Beaucoup d'entre vous, c'est quand vous êtes tombé sur mes vidéos que ça vous a activé. Ok? Et de plus en plus, vous commencez à comprendre. Le degré dans lequel vous êtes en train d'entrer, vous savez que je vous annonce toutes mes choses, non? Vous allez commencer à voir ce qu'on vous a fait. Vous allez commencer à voir comment on vous a bloqué. Certains d'entre vous, vos parents ont utilisé vos étoiles pour s'enrichir. Et avant, tu voyais ça dans les rêves, mais tu te disais, mais c'est ma mère et c'est mon père. Maintenant, ce sera clair. Tu ne vas plus essayer de prétendre. Parce que tu vas les connaître en plein jour. Ils vont te connaître en plein jour. Bonsoir. Et beaucoup de ces personnes connaissent ce que vous deviez devenir depuis longtemps. Ils vous ont bloqué. Écoutez-moi bien. Vous savez que moi, quand ça me pique, il vous dit mes choses. Je vous dis. Parfois, tu vas tomber dans la rue. sur quelqu'un va te dévoiler tout sur toi. Tu vas regarder ça. Tu vas dire, hé, hey, comment tu connais ma vie. Parfois, tu vas tomber sur mes vidéos. C'est pour ça que je vous ai dit que vous n'avez pas besoin de me parler. Ne me parlez pas physiquement. Quand je me connais, je me mets pas physiquement. Je ne suis pas dans l'esprit comme quand il te parle sur la vidéo aussi. Tu vois, à trois heures, quand tu n'arrives pas à dormir là. Même mes vidéos, tu écoutes. Les gens qui vous payent les consultations, vous venez me parler bizarrement là. Je ne vous amusez pas avec moi. Ne hein. vous amusez pas. Comme ma bouche là ne vous insultez jamais. Ce n'est pas parce que vous êtes venus de payer de 100 euros. Oh, wow, oh, wow. Oh. Dès que ton argent a touché ma poche, ne te dérange pas. Je suis en train de combattre les démons qui sont en train de te déranger là. Il y a une dame qui revient aujourd'hui. Elle me dit que ça fait deux mois qu'elle de est venue. Elle a attendu deux heures. J'ai dit qu'elle ne peut pas la consulter. Je lui ai dit ça ne dit pas, lave-toi avec. Après, elle revient aujourd'hui, elle passe par une autre personne. Elle paie la consultation. Elle m'écrit. Je lui ai dit si elle me sent, elle va te consulter. Si elle ne me sent pas. Parce qu'il y a trop de combats. Combien d'entre vous, vous me voyez chaque jour chez vous Après, elle vient, elle dit, non, en tout cas, ce n'est pas professionnel. Si vous ne, je ne suis pas professionnel, vous avez compris. Je ne suis pas professionnel. Parce que le professionnel n'apparaît pas dans tes rêves pour, pour, pour taper les gens. Le professionnel vient pendant le rêve pour enlever les choses sur toi. Donc, si vous m'approchez, sachez qui vous venez. C'est que vous dites, je vais vous trouver dans vos rêves. Je vais vous fouetter dans vos rêves. Je vous avais dit en avance. Voilà. Même les béninois qui sont sur ma page là. Vous devez comprendre que vous êtes dans une autre dimension. Seulement le fait que vous écoutez mes vidéos. Seulement le fait là. Je guéris par la parole. Il y en a que le Jacques, qu'on t'avait attaché, on t'a mis dans le cercueil. On t'a mis dans le cercueil. Le Jacques, la fille, elle est bloquée en France. C'est ton cadavre qui va te retrouver seulement à Bafoussam un jour. Te voilà aujourd'hui. Je vous ai dit, si vous êtes sage, si vous pouvez envoyer l'argent au ça c'est votre problème. Vous connaissez là où je suis. Donc si vous pouvez envoyer votre agent aux gens là, parce qu'ils vont venir vous proposer des consultations moins chères. Partez, c'est votre problème. Vous mon et je suis moi sur ça. J'ai une de mes représentantes qui a dit à, à quelqu'un sur la page sera que je suis trop cher. Elle a donné le contact d'une autre personne. Et cette femme qu'on a dirigée vers une autre personne me voit encore dans son rêve. Elle revient vers moi. Je lui dis que ma chérie, tu veux le moins cher, non Quand on vous dit que je suis cher, vous, tu veux le moins cher, non Va finir avec eux. Ne passe pas là où je suis. Ta canon. Vous êtes en pleine guérison. Je sais ce que je suis appelé à faire dans notre génération. Hein. Je suis là pour vous réveiller. Je suis là pour vous guérir. Je suis là pour vous réveiller votre étoile. Si vous n'avez pas encore compris l'autre là. Si vous n'avez pas encore compris l'autre là. Tant que quelqu'un vient maintenant, rembourse-moi. Je reste au sol. là, je dis, hey, Seigneur, je rembourse l'argent de la fille, si elle va partir où Oh, dame ha. Hein? Elle va partir où? Avant de tomber sur ma page, c'est là où je que ce hasard? Tu vois, ça, il y a des jours où je reste comme ça là. J'ai dit, qu ah, peut-être que ce qu'il fait, c'est aussi petit, non? Après, il me rappelle encore qu'on n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas. Je suis là pour vous rappeler. Si vous m'écoutez ce qu'est ce qu'elle dit résonne dans votre esprit, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Vous sortez d'une bataille. Il y en a pas mis vous. J'ai soigné un jeune homme ce week-end. Il est venu comme ça là. Oh, comme ça là. Il venait visiter son frère, il arrive, voilà on faisait un baptêmes le jour là, Monsieur entre dans baptise. maman, c'est moi ma petite piscine que j'ai à la maison là. Ah. Je parle de le gars comment ça fait comme ça, c'est comme ça on en les flèches dans son corps. C'est comme ça on en avait les flèches dans son corps. Tu prends un goutte d'eau, tu vas sur son corps. Ah, il fait comme ça on en avait les flèches sur lui. C'est après qu'il me dit. Que sa grand-mère, c'est l'une des plus grandes pratiquantes d'un pays que je ne nommerai pas. La grand-mère l'a elle, elle toujours mis au devant de ses pratiques. Quand elle, elle travaille sur les gens, elle appelle, viens, prends ça, mets là-bas, dépose là-bas. Souvent il dit qu'il y a des elle envoie avec un seau de, de, de, de pièces de 500 francs. Elle dit, va dans tel carrefour, tu verses à trois heures. Il pas il verse. Il ne vient à six heures, il ne voit même plus une pièce. Le genre de mère que grand-mère, bien sûr, elle a utilisé pour son fils. Après, par les fils de ce fils, vous allez commencer à comprendre que votre vie, c'est le film. Vous voyez l'histoire de Joseph, là, comment on dit que Joseph, allez encore lire l'histoire de Joseph. Certains d'entre vous, allez mettre le film de Joseph pour regarder vos enfants. Ou le dessin animé de Joseph. Vous allez dire Ah c'est moi ça. Même le père de Joseph était contre Joseph. Quand il dit qu'il a rêvé, qu'il les a vus à genoux, son père lui-même a dit, donc tu vas venir nous déliminer. Il y a certains de vos pères qui n'acceptent pas que vos étoiles vont dépasser pour eux. Écoutez, ce n'est pas parce que l'homme l'a mis de sperme dans le ventre de ta mère. Mon père ne peut pas me... Mon père, c'est mon père. Mmh. Continue. <rire> Chaque fois que tu as un gars, tu appelles ton père, tu te dis... Ça va pas... La relation ne va pas faire un mois, ça, un mois, ça va se gâter. Soit le père là connaît à qui il t'a donné un mariage dans le spirituel. Soit il connaît là où il est parti de vendre ton mariage dans le spirituel. Soit lui-même c'est ton mari. Et je vous dis comme ça, il y a une chose que je vous dis dans le rêve où vous avez dit depuis longtemps. Tu regardes ce genre ça là. C'est comme si tu as une révélation dans ton cœur. Après, tu dis Ah, c'est mon père, non À qui il faut se le jeter Certains tu ne sais pas pourquoi. Tu as toujours l'idée de fuir votre maison. Quand tu arrives en Ben, tu es heureuse parce que tu savais que tu t'es finalement quitté sous les regards. Ton esprit t'a toujours dit. Tu caches, tu caches, tu caches. Dès qu'il découvre, la chose, la, la, ton business elle va tomber. Même Ben, tu as fui en cachette. Si tu ne bleu disais. C'est que tu n'allais pas arriver en Europe. Si tu finis avec les kits, kits de blocage, kits tout ça, là, le reste des jours, tu ne jeunes plus. La maturité c'est que tu ne jeûnes plus. Tu continues d'utiliser les produits jusqu'à ce que ça finisse. Excusez-moi. Tu arrêtes le jeûne, tu continues d'utiliser les produits jusqu'à ce que ça finisse. Maintenant, si tu as acheté deux deux kits ou trois kits, si tu as avec le premier kit, tu arrêtes tous les produits tu kit là, tu prends le deuxième kit. Il y a, les gens, il y a, il y a un autre qui m'a dit toujours que ses deux parents sont décédés. Et il est très spirituel déjà lui-même. Il a d'abord pris un kit. Dans le rêve, son père vient lui dire le kit qu'il doit prendre après. Écoutez, hein. Je ne veux même pas vous. Vous voyez que ce soir Je me fais mes moment je ne me parle pas de mes produits. Si tu veux tu achètes, tu veux tu l'achètes pas. Tu as compris? Tu as compris? N'achetez pas. Une fille, l'autre jour, elle m'a fait un message ce matin. Vraiment, reine. Et tu es dans le rêve. Tu es venu me dire que je dois prendre tel produit. Le donne-moi tout avec. Tel parfum, je ne sais pas trop avec quoi. Elle a de parler de trois produits. Oui, je pleure et je dois faire le lavage. Voilà, tu dois me laver, moi et mon, mon, mon, mon, mon gars. Il y a un, hein, c'est ça. Dès que vous commandez, vous, vous, vous m'écrivez, je vous donne le prix de la conversation du lavage. Je commence à dire, ah il n'est pas l'argent là. Ne t'inquiète pas, va rester tes problèmes. Quand la, fille, la femme l'a fait pour que la rembourse j'ai dit que mamie, ce n'est pas tous les démons. Il y a certains de vos démons là qui disent que tu me donnes tes démons pour 50 000 Ma chérie, reprends ton argent, repars tes démons. Go! Quel jour il est dans ta famille depuis trois générations? Vous ne savez pas qui vous amusez. J'ai les jours où je reste couché jusqu'à même 11h. Parce qu'il y a une dimension de démon là que vous avez amené seulement. Vous allez dire que, oh wow, voilà, j'ai pour le travail, il me retrouve. C'est ça qui dit que tu n'as pas besoin de finir les, kits, les, kits les produits d'un kit pour commencer l'autre. C'est ce que dans ton traitement, il t'a dit que tu as besoin du kit peut-être fondation. Après kit déblocage. Dès que tu finis les trois jours de fondation ou les sept jours, selon ce que l'esprit a mis à cœur de faire, tu arrêtes les produits là. Tu pars maintenant prendre le déblocage, tu commences. Vous êtes. Vous êtes en train de passer une étape maintenant de lucidité. Vous êtes en train dans un moment où l'esprit va commencer à vous montrer ce qu'on vous a fait. Et quand il vous montre, ce n'est pas pour que vous ayez vous pleurer. Vous allez devenir dire « Kofi Gombo, no pity ». Maman. Waouh. Neuf mois et neuf jours plus tard, ton fils est décédé. Ils font tout ça pour que vous pour vous faites croire qu'ils sont incontournables dans votre vie. Le kit fondation, quand j'ai conçu le kit là, écoutez-moi bien. J'ai tous mes produits, j'ai d'abord testé sur moi-même. Je connais d'où je sors spirituellement. Je connais ce que j'ai traversé. J'étais bloqué jusqu'à... Je sais qu'il y a des membres de ma famille qui sont assis dans leur maison, ils ont été regarder ma, ma vidéo. Ils ont été me regarder. Et ils savent le blocage qu'ils ont mis sur moi avant. Je suis revenante. Je suis... Il Tu vois, là, quand on te jusqu'à le blocage, elle lui-même dit que ouais c'est bon, non? Oui. Et tu vois dans une vie. Tu surmontes tous les blocages, là. Quand tu commences à accomplir ta destinée. Et tu accomplis ta destinée. Oui. L'école spirituelle, on commence demain plus tôt. Je vous dis... J'avais les dernières instructions qu'ils devaient me donner. J'ai voulu lancer ça lundi passé. On va donné. Mais je suppose qu'il y a des certaines personnes qui doivent rejoindre ce soir. Je ne connais pas. Les instructions qu'ils m'ont données sont les suivantes. Premièrement, il n'y a pas un prix fixe. Mais ce n'est pas pour les gens qui sont pauvres. Si tu viens, tu me donnes 5 000 francs. Mais tu es chassé. Oyouha. Oh, si tu penses que tu viens pour recevoir des instructions, pour activer tes pouvoirs. Et tu vas venir donner 5000 l'argent que tu peux dépenser en une soirée, peut-être pour boire. Excuse ma vie. Deuxièmement, je vais continuer avec les gens qui ont déjà, qui travaillent, c'est-à-dire qui sont conscients. La semaine passée, j'ai donné les devoirs. Brandon Ballet, je n'ai pas le temps de dire là avec les, avec TikTok ce soir. Les gens de TikTok, c'est un peu en retard par rapport aux gens de Facebook. TikTok en faisant les questions. TikTok sont un peu en retard. Il y a je ne pas de deal avec TikTok. Oui. TikTok, c'est des enfants. Ils m'embêtent m'embêter un peu là. Il me fait des bêtises. Donc, il y a les jours où ça... j'ai mes plateformes. On dit que parle sur Facebook, je parle moi que sur Facebook. Voilà. Et je vous fais des vidéos, mais que sur YouTube. Il n'y a pas ça ici là. Et je vous dis de partir, vous abonner sur YouTube. J'ai dit partir sur YouTube. de Give Academy. J'ai des vidéos là-bas, j'ai des messages clairs là-bas. Bon, ça c'était pour vous là-bas. Deuxième instruction, vous devez être obéissant, c'est-à-dire, je ne veux pas les gens paresseux. J'ai donné le devoir mercredi passé, je pense. Je n'ai eu que peut-être 40% des personnes qui m'ont répondu. Si vous êtes le genre que vous ne prenez pas votre appel au sérieux. Ne vous inquiétez pas, vous reviendrez dans une autre vie pour faire. Mais dans la vie, si vous n'allez pas perdre mon temps, parce que j'ai des choses à faire. J'ai des choses à accomplir. Et je peux bosser avec les gens qui veulent les accomplir. Troisième, j'ai donné un questionnaire pour savoir quelles sont vos motivations. Pourquoi vous voulez faire cette formation? Là, il y a des questions que j'ai posées par rapport à vos pouvoirs. Vous devez être conscient que vous avez des pouvoirs n'entrez pas dans la formation seulement parce que euh, je vous préviens que la, je pense que c'est l'une des rares formations que je ne vais pas mettre de mon temps dessus généralement même formation elle met les 500 euros on sait que ça fait le tri je sais que tu ne peux pas prendre 500 euros pour aller payer pour apprendre quelque chose qui va t'aider tu laisses tu laisses qu'au aura quand tu bloqué là-bas tu restes dans ton boulot de 9 à 7 heures voilà et euh, ceux qui vont faire la formation, vous allez aussi acheter des objets spirituels. Vous aurez besoin de bâtons de commandement, de chapeaux et de bracelets. Donc, si vous n'êtes pas prêt, écoutez, ne venez pas. Bonsoir, Audrey de Bafoussa. Beaucoup des membres de votre famille. Ils vous ont couvert. Ils vous ont bloqué. Ils vous ont ralenti. Quand tu partais en vacances chez eux, ils faisaient comme s'ils t'aimaient beaucoup là. Ce n'était pas de l'amour. Tu as une tante que quand tu partais chez eux en vacances, elle t'a amené te tous les trucs de bois. C'était quand tu arrivais qu'on disait qu'on ne faire le blindage. Hum? Tu vois, c'est pourquoi. Et en que ton père voulait t'aider, et tous les refuser. L'Esprit va te montrer comment il refusait, comment il manipulait ton père. Il y a différents bracelets, voilà même un nouveau que j'ai créé aujourd'hui. j'ai créé toutes vos choses là. Ah c'est pour protection, contre les yeux maléfiques là. Écrivez un inbox que ce soir pour la formation. Soyez sûr que demain soit maximum à 18h que j'ai reçu vos, votre argent. J'ai reçu vos réponses. Et ben c'est les et tout ça, on va vous poster. On va vous poster ça. Et vous avez le numéro 00237. 693, 50, 22, 66. 00, 237, 693, 50, 22, 66. OK. Ce que l'Esprit me dit aussi de vous dire, c'est que vous êtes allé en... Vous êtes en train de... Vous êtes en train d'entrer dans une période de votre vie où les choses vont s'accélérer. Donc, euh, l'autre jour, j'ai bien dit, vous avez déjà brisé les malédictions. Mais dans les choses vont s'accélérer, comment Beaucoup d'entre vous, il y avait des blocages familiaux parce qu'il y avait beaucoup d'entre eux qui avaient des yeux qui avaient lesquels ils vous observaient. Euh, beaucoup d'entre eux aussi, ils avaient, ils manipulaient votre étoile. Beaucoup d'entre eux même voulaient vous tuer. Ouais, il va, il va, il va. Je vois deux, trois d'entre vous. On avait essayé de vous tuer. Mm -hmm. Je t'ai même cassé une dent. Je suis à Liboville, je ne suis pas à Douala. On avait essayé de vous tuer. Pour d'autres, on essaie de. Par exemple, moi, là, la danse là, est artificielle. Celle-ci. Celle-ci, chez moi, c'est le la prothèse. Parfois, tu as son ça tu étais petit. Quand tu étais petit, tu as eu une folle idée. Que va te mettre là-bas, tu sautes. Tu sais pars, tu sautes, tu cognes ta tête, un genre, genre, que tu as failli mourir. Ça, ça venait d'eux. Et là, c'est quand j'étais en vacances, chez une de tes tantes là. Que tu avais failli mourir. Donc, message pour vous. La raison pour laquelle vous sentez le mot... Formation spirituelle. C'est parce que vous devez commencer à prendre la bataille dans laquelle vous êtes au sérieux. Vous devez commencer à... Il y en a qu'on avait décidé qu'on ne devait pas vous marier. Voilà l'esprit de suicide. Il y en a parmi vous... Euh, euh, on a bloqué votre mariage. Parce qu'ils savent que dès que tu vas te marier, là, ça, va te, ça va te passer dans une autre dimension spirituelle. Je vois en fait quelqu'un qui se marie et ça fait s'ouvre comme un pop corn. C'est pour ça qu'ils t'ont beaucoup combattu. Et maintenant, on m'a dit, dit que les travaux spirituels que tu as fait depuis quelques temps, et ces travaux-là ont déjà bloqué. Les ouvertures par lesquelles ils entraient pour t'affecter. Il faut que tu sois prêt. Parce que dans les trois prochaines semaines, ça va s'accélérer. Certains d'entre vous, vous allez rencontrer un homme qui est aussi spirituel que vous. Mais au départ, tu vas le simplifier. Sawadogo, tu as fait le bain de sel et je suis apparu dans ton rêve. Où j'ai apparu, où je suis apparu. Le français, est bizarre. On le tort comme on peut. Soit pierre in your dream. Ok. Ça, c'est sûr que je suis quand même venu pour vous, vous te guérir. Ça, c'est sûr. Tu ressens que tu as besoin de moi. Hein? Et vous en prie, l'avez vous avez le sel. Faites votre travail. Vous allez voir dans 5 mois comment votre vie sera. Vous allez rester comme ça. Vous allez dire que, mince. Vous pouvoir arriver un niveau où je ne doute plus que ma bénédiction arrive. va arriver à un niveau où je suis sûr de moi. C'est ça que c'est le niveau là dans lequel tu es arrivé. Bon, je continue mon message. Et si c'est la parole de quelqu'un attrape, parce que beaucoup d'entre vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Mais dedans, ils me disent beaucoup de choses. Je vous dis. Et quand je vous dis, ça ça résonne avec votre cœur. C'était les choses qu'on vous a dit dans le rêve. Je vois quelqu'un carrément qu'on t'a beaucoup enseigné ce matin. Tu t'es levé Tu as tout oublié. Donc, parfois, ils me pressent. Comme ça. que Va parler. Va dire ça. Va dire ça. Je dis comme ça. C'est les choses qu'on t'avait dit dans le rêve. Et la façon de savoir ça, ça résonne dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi. Mais quand il dit ça, ça te... Tu vois un peu. Tu ne sais pas pourquoi ça te... Bonsoir, la reine Quand tu viens de me découvrir là, hein, tu vas te laver avec le sel ce soir, là, de dormir. Tu te laves d'abord avec le savon, tu te rinces, tu mets le sel dans l'eau. Trois pincées de sel ou bien un cœur café de sel dans l'eau. Tu lis le son 35 sur ça, tu te laves. Ok? Je suis là pour restaurer ta vie, ma chérie. Ne me vois pas comme je suis petite comme ça là. Je sais que ça me fuit beaucoup. Ça me plaît. Il y a une période où vous allez commencer à beaucoup. Tu vas te retrouver sur le milieu des gens, tu vas parler, parler, parler. Tu vas te dire, mais j'ai même pris ça où C'est les enseignements qu'on t'a donnés dans le rêve. C'est pour ça que c'est ce qu'ils me disent de vous dire. Qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on vous donne dans le rêve. Quand vous voulez, vous n'avez pas oublié, c'est seulement gardé quelque part. Vous avez suivi. Le moment venu, tu dis, baby, je connaissais ça. Ok dans le spirituel, on ne s'inquiète pas. On dit que tout se passe pour moi au bon moment. Everything happens to me at the right time. Always. Everything always happens at the right time. Ok Everything always happens at the right time. Et quand tu dis comme ça, là, ça active encore tes pouvoirs. Bonsoir Minel, pour la première fois. Oui, après tu peux faire le lavage avec qui les... Après le lavage de coutume. Il y a beaucoup de bracelets. J'ai les nouveaux bracelets. Et j'ai aussi les pendants de protection, là. Ces panatiques de protection, si vous arrivez à Douala, vous commandez ça à Douala pour le moment. Vous dites que les panatiques de protection, c'est noir. Maman, il est venu sous forme d'un star, il a vu, il est mort le lendemain. <rire> Je suis arrivé à Douala, j'ai tous les savants parties. J'ai béni les. <coughs> j'ai béni les couronnes, tout ça. Donc. Je <coughs> dites plus que vous ne partez pas acheter parce qu'on n'a pas béni. D'essayer de vous souvenir de vos rêves. Ouais, Seigneur. Vos enfants, ils sont trop têtus. Quand se lèvent le matin, tout ça, pas mes rêves, mes rêves. Mamadou, ma, si tu as essayé le sel, c'est bien. Bon, je continue ce que je vous disais. Il y a un message clair à vous donner ce soir. Vous allez voir, on va commencer à vous montrer ce que vos ennemis vous ont fait. On va monter le visage aussi. Vous allez identifier. Certains d'entre eux, ils n'osent pas avouer votre. et comment dire, voir que l'agent en a vos poches. Et ils ne veulent pas venir, ils ne veulent pas se rabaisser pour avouer que vous aviez raison. Ils ne veulent pas avouer que vous aviez raison. vous allez les identifier. Maintenant, ils me disent vous dire qu'ils vont vous montrer ça. C'est pourquoi vous arrêtez de repartir vers eux. Cherchez leur approbation. C'est pourquoi vous arrêtez de les détester aussi. Bonsoir, la reine isabelle Et t'inquiète pas la reine isabelle tu n'as pas besoin de dire que tu es très tente tu as compris ce qui est pour toi restera pour toi tu as compris et ça j'ai beaucoup d'ennemis j'ai beaucoup de personnes qui sont jaloux de ce que je fais Je sais qu'il y en a qui euh, ont même détourné de mes clients mais je suis rassuré toujours Zen, dans le sens où... J'espère que ce qui est pour moi vient toujours à moi. Et ce qui est réellement pour moi m'attend toujours. Toujours. La voyance, c'est quelque chose qui est tellement délicat. Si vous saviez les risques, vous ne courriez même pas pour aller prendre les clients des autres personnes ou bien pour vous mettre en avant. Parce qu'au bon moment, ils vont vous inspirer à faire une bonne chose. L'action idéale pour vous amener à la prochaine étape. Parce qu'on ne marche pas seul, on ne travaille pas seul. 24 sur 24, on a toujours des gens avec nous. Ange gardien, ancêtre, il y a tellement de personnes. Donc, le premier travail de chacun d'entre vous, c'est d'être conscient. Je n'ai aucun compte de reine. Je n'ai pas de compte personnel. Je n'envoie pas les demandes à quelqu'un. Vous avez suivi. Parce que vous voyez Ibiza qui dit qu'on lui a une demande. Je n'envoie pas les demandes à quelqu'un. Donc si vous partez, on vous escroque. Vous avez dit que vous ne vous lavez pas avec le sel. Ils vont m'aller dans mon compte personnel, pas mes photos, pas les mettre là-bas. Il n'est pas le temps pour faire des messages personnels aux gens, je vous dis. Je n'ai pas le temps. J'ai trop à faire. La prochaine fois. La prochaine fois qu'on va venir vous approcher dis que c'est moi. Donc, euh, tu as rêvé, Nicole, tu as rêvé que j'ai indiqué les médicaments aux malades. Oui. J'ai beaucoup de rêves prémonitoires que les gens me disent. Naël, n'essaye plus de leur parler pour ta famille. Tu as compris. Ils connaissent qui tu es, Naël. Le problème avec les membres de votre famille, c'est que vous avez des oncles et des tantes. Surtout ceux qui détiennent la, qui détenaient la richesse. On me dit de conjurer bien ces verbes-là. Parce que vous allez devenir les prochains piliers de vos familles. Et il y avait des gens dans votre famille qui étaient partis vendre les neveux et nièces. Je pèse bien mes mots. Gana, oui, ça, ça veut dire que si tu rêves que tu es au pays, premièrement, tu l as fait le kit de fondation. Deuxièmement, tu as les rites à faire au village aussi. C'est-à-dire, tu as les trucs au village que tu as, qui t'appellent. Il y a des rites. Il des choses dans ta fondation, dans ta des racines que tu n'as pas fait Le kit fondation, il y a des trucs que tu n'as pas coupé Donc, il y en a pas mis, vous allez devenir les piliers. Quand il dit que ça, ça va le sucre jusqu'à. C'est sucré, t'as jusqu'à. Au pungaga. Au au pungaga. Et. Oui, Mais hein? <rire> nah. la reine Sandra. On t'a parlé de la poudre de cannelle. Quand elle fait mes de vous parler des choses que vous ne comprenez pas. Hein? Ouais, man... <rire> tu vas demander paix vidéo hein? <rire> Ouais Seigneur euh, En tout cas Il n'y a que quelqu'un qui est un mauvais Qui va aller se faire scammer par les gens là Écoutez Écoutez Vous allez devenir le pilier De votre famille Vous m'entendez j'ai dit pilier, c'est le mot David, j'ai dit le pilier. Ma Oli, tu as rêvé que je t'ai consulté. Tu n'es pas venu prendre la consultation, non N'est-ce pas Ok. En passant, j'ai ma soeur jumelle qui consulte. Elle s'appelle Marie-Blanche. <rire> la reine Colette. Oh, Parnia. Et je sais qu'on n'a pas lu le badjum. Tu m'écris en badjum. Il y a certaines consultations que ma soeur jumelle va prendre. Ceux de Yaoundé la connaissent bien. Ok. Je vous dis vraiment ma soeur jumelle. Eh, On oh, se ressemble beaucoup. Ok, Ezima, je viens de te parler dans le rêve. Eh. Attendez, vous parlez des piliers des familles. Attendez, attendez. On m'a montré que toi ta famille là non quand ta mère, mère est tombée enceinte les gens de ta famille qui sont aujourd'hui riches quand j'étais encore petite c'était le temps là qu'ils accumulaient les étoiles des gens de la famille vous comprenez non et aujourd'hui ce sont eux les gens les plus riches de votre famille Le travail spirituel que vous êtes en train de faire est en train de shift. J'entends le mot shifting grounds. Mireille Labotu à ça, D'accord. Tu vas contacter le numéro 00 ou tu appelles le 680 680 71 0701. Tu vas faire le dépôt sur ça, Orange ou MTN. Et puis on va t'envoyer ça par général demain. En passant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mon, un de mes employés, ouais, je donne son nom ici, là non, Monsieur Abesolo, il a eu une fille. Sa femme a couché hier. Non, on le félicite. Et le bébé est bien portant. Je crois que c'est son septième enfant. Hey, hey, la reine Colette, Ne t'inquiète pas. Je t'ai au bainnette pour. ne fais pas de faire mon oncle, Oh, Oui, je ne parle pas beaucoup de ma soeur jumelle parce qu'elle avait ses situations à régler. Oui, M. Abessolo a une fille. Elle s'appelle Jocelyne Lo. Elle s'appelle Jocelyne Lo. Abessolo, Jocelyne Lo. <rire> Je vous assure. <rire> yeah, on m'a donné l'homonyme. Il n'y avait pas encore d'homonyme, mais... Uh -huh. Amen. Amen. Ceux qui ont rencontré M. Abessolo, vous connaissez que l'homme-là est... <rires> tu ne peux pas venir chez moi, tu rencontres M. Abesolo, tu ne le remarques pas. Et te dit, M. Abesolo est comme ça. <rires> Et Seigneur, il m'a donné, il dit que, il a donné un nom de Bamileke. Il a appelé l'enfant, la Nyogem Abbé solo jocelyne non. Je vous assure. Quand j'ai vu ça, j'étais, je dis que... Hey, quand ils vont gronder l'enfant, ils vont l'appeler en baminéqué, ils vont faire comme moi. Mais je sais, je sais il y ce qu'il va gérer. Vous voyez, c'est très marrant. Donc nous bénissons cet enfant, nous bénissons le bébé Jocelyne. Nous déclarons qu'elle elle sera la porte d'entrée de la prospérité dans sa famille. Nous déclarons qu'avec cet enfant, son père va construire beaucoup de maisons. Nous déclarons aussi l'ouverture financière, l'abondance, les bénédictions dans sa famille. Au nom de Jésus. Amen. Que tu es qu'une coque, mami. Maman, je dit que j'ai vraiment maman bonbeau là. <rire> Merci, grâce divine. Ibiza, envoie-moi ta photo sur le WhatsApp, sur le truc cela. Je vais te faire le lavage personnellement. Tu dis que je t'ai dit que j'avais de te faire le lavage perso. Ainsi la reine James. Oh, oui, oui, oui, le griffe du lion la nuit. Mmh. Donc je parlais des piliers de la famille. Beaucoup d'entre eux, quand ils avaient été 25 ans comme ça dans la famille, ils sont partis, ils ont vendu les étoiles des enfants de leurs soeur. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, malgré tout l'argent qu'ils ont, ils se sentent toujours obligés de s'occuper financièrement des enfants de leurs soeur. Ce qu'ils ont donné les enfants. Il y a certaines familles on a vendu le mariage de toutes les filles. Quitte Fondation, on vous poste ça là-bas. On va poster les choses à Paris demain. Ok, Ras Mata. J'étais consulté, que Ok. Il faut prendre la consultation. alors. Arène Mireille. reçois tes jumeaux au nom de Jésus. Et ces personnes savent que maintenant vous connaissez. C'est un peu comme si le bâton de commandement va vous être passé maintenant. Vous. Bracelet les sept chakras. Non, la reine... un peu, je regarde. Donc comme je vous disais, je disais que le bâton va être passé. Tu vas voir en six mois, tu vas te marier. Tu vas ouvrir le, ton, ton business, le chiffre d'affaires va augmenter. Ton mari aussi va upgrade, il va avoir la promotion. Voilà la femme là qui, a, qui a mes, es est en train de m'insulter maintenant les messages. Alors qu'à 14h, tu me, me suppliais pour le. Tu me suppliais pour le truc, pour la consultation. Vos démons là vont tous sortir. Je vous connais. Vous savez pas qui vous avez affaire. Et cette même personne est venue dans mon me voir, ça fait combien de temps? Elle cherche à me voir depuis 4 mois. Elle est venue dans mon centre, à ma page à Un soir, en sortant d'un voyage, son démon l'envoie de venir me voir. Elle reste dans ma cour, elle attend deux heures de temps. Je sors, je refuse de la consulter. Aujourd'hui, elle vient, elle fait comme si elle est trop gentille. Là, voilà, voilà, ces démons-là sont en train de parler. <rire> wow, Seigneur. Quand ils vous envoie souvent, dites-le. Hum. Dites-le. Votre démon là, vous vous trompez de personne. Il ne trompe personne. On vous envoie avec vos. Avec vos, vos, vos... Que s'il te plaît... Tu peux me consulter à quelle heure J'ai fait la fête, c'est trop longtemps... Trop longtemps... Ce qui veut que quand vous venez... Peu importe la carapace que vous mettez... Je vous lis à distance... Parfois quand tu rentres chez moi, on me démontrer... Venir prétendre. Parti par une autre représentante pour venir me parler. Hum. Hum. Ne vous trompez pas de personne, je vous en prie. Adressez-vous, quick. Rentrez avec vos démons ils vont bien vous déranger. Bien vous déranger, tu peux pas venir. Tu veux que je t'aide? Tu commences à faire des bêtises là, impossible. Non, pas avec en travail. Ils vont te déranger même 20 ans. <rire> tu vas te taper tes démons là même 20 ans. Mm -hmm. Quand vous voyez, j'étais vu dans mon rêve, j'étais vu dans mon rêve. Tu crois que ce n'était pas moi, c'était qui Pour faire non, ça, je suis chill, moi, je suis chill, je dis vraiment que, Et C'est moi, j'aime tout aussi ma vie, non C'est comme ça que vous êtes nombreuses. Avec le cœur impur. Venez voir ma lumière. Même seulement trois minutes de mon temps qu'elle t'accorde. Je te donne derrière ma lumière. Je te donne derrière ma lumière. Il y a une dame là que ça a pas m'a dépassé. Je ne l'ai jamais vue physiquement. Sa fille m'écoute. Sa fille m'envoie. Première fois d'abord. Sa fille l'envoie. Elle arrive jusqu'au carrefour lycée de Makepé. Elle arrive là-bas, elle, elle appelle. Elle appelle, on ne décroche pas. Elle appelle, on ne décroche pas. Elle appelle. Après, elle se fâche. Quand je suis en train de rentrer, c'est là qu'on parle. Il dit que, ouais, mamie, désolée, ou, ouais, ou, M -m -m. il n'y a pas de souci. Deux jours après, elle vient. Sa fille, encore, dit à Paris là-bas, dit que maman, pas encore. Eh dit, ben, ta mère, c'est là, vous, c'est elle, non. Dès que ma mère dit non, là, comme ça, elle sentit qu'elle est pleine de démons, la mère, là. Sa mère arrive sur ma véranda, elle s'assoit, elle attend. Je devais commencer à construire le voulage. Rien, ils ne me permettent pas. Ils ne me permettent pas. Après, je sors du bureau. Je vais dans la, sur la véranda. Généralement, quand les patients arrivent, ils attendent dehors sur la véranda. Il y a des chaises là-bas, ils s'asseyent. L'instant où je sors de mon bureau, la mère, là, elle a eu envie de pisser. Elle est partie aux toilettes. Cette histoire m'est racontée après. Hein? C'est après qu'on me dit qu'elle est partie aux toilettes. Je sois, j'arrive, je regarde, je vois le nombre de patients qu'il y a, je parle avec eux. Ok, toi, elle va te prendre après. Toi, toi, toi. Je finis, je repars dans mon bureau. La femme, là, sort les toilettes. Elle eh ça s'asseoir encore. Elle reste. C'est 30 minutes. Elle se fatigue. Elle part. Elle rentre en France. Après sa fille me dit, oh, elle est venue dans ta cour, elle a attendu même. Après, elle dit qu'elle est partie au toilette, qu'elle est au toilette, tu es sortie, tu as refusé la recevoir. J'ai dit que maman, c'est maintenant que tu me racontes l'histoire. C'est maintenant que tu me racontes. Je ne savais pas que ta mère était là le jour où. Écoutez. Hein? Ma pas, Ma pas, pas là. Comme Elisa avait demandé que. Seigneur, montre-le qui sont avec nous. Un jour, je reçois une Decepticon, elle quitte de France. Elle vient. La femme j'ai failli de renvoyer ma secrétaire. Je dois parler sur vos, vos, vos Decepticons-là. Elle vient. Elle vient, une période où je me déplace, je pas à l'étranger. Je voyage pour quatre jours. J'arrive, on me dit que ma chérie reste là-bas. Finalement, J'appelle, j'annule. J'ai dit que mamie, je ne viens plus. Je dis que je ne viens plus. Quand je dis que je ne viens plus comme ça, quand elle dit que je ne viens plus, elle était déjà arrivée chez moi. Je parle le 11, elle arrive le 13. Accorde-moi environ 20 minutes, s'il te plaît. Elle attend, elle est restée super chez moi 10 jours. Pendant les dix jours, là, je, quand j'ai annulé pour la, la, la, la première fois, j'avais l'intention de rentrer. Après les dix jours, là, on me dit qu'on te dit que tu ne pars pas. J'ai dit d'accord, ok, excusez-moi. il m'assois, je fais bien mon, mon endroit, bien que vous m'assois. dit que j'ai pas avec moi quelque part. Ah oh. J'ai fait, fait dans le travail de la dame à distance. <coughs> le jour où la femme devait rentrer, elle commence à faire. Bon, elle dit qu'on a même voulu... Quand on peut la nourriture pour elle, quand mes, mes, mes, mes ménagers préparaient, on lui donne la nourriture, elle passe à soi avec elle, elle dit que mangeait avec moi. Genre, elle fait comme si on a mis la poisson dans la nourriture pour elle. Deuxième chose, <coughs> Elle me parle tellement mal de mon chauffeur, de ma ménagère, de ma secrétaire. Tous les employés disent que madame, on ne voulait même pas seulement vous dire que la femme, c depuis qu'elle est arrivée ici, on a des problèmes dans la maison. Elle quitte. Elle arrive dans son pays. Une semaine plus tard, elle me contacte. Oui, oui, oui, ta secrétaire avait voulu m'escroquer 5 000 là. <rire> ouais! Seigneur, c'est après une semaine que tu te rappelles. Et est-ce que mes employés, des, mes employés ont des réductions chez moi pour les produits Tous mes employés. Elle est allée par derrière pour voir ma secrétaire pour demander de prendre les produits comme si elle achetait ça à son nom. Ma secrétaire a refusé. C'est que ça, depuis le jour, elle a commencé à détester ma secrétaire. Elle est à l'étranger, elle envoie l'argent à un autre de mes employés. À son nom. Elle ne me dit pas. Je reste, je vois la porte 150 il me dit, est les, là, il y a une dame là, une dame là, une dame là, oui, oui, oui, euh, une dame. Ton nom, c'est quoi? Quand il dit le nom de la femme, il va que la même personne. Et pas, elle envoie l'argent par nous. est renvoyer à laver l'argent que pas lui devait mettre. Pas fait ce que tu vas avec, je ne veux pas. Elle repasse maintenant encore ça, par sa copine. Qui l'a connectée à ce que je fais. Elle a failli me gâter avec sa copine. Je suis tous les enfants les petits-fils, et même les arrière-petits-fils de cette femme-là. Elle a failli me gâter avec la dame. Après, comment dire que ma ménagère, c'est une vampire. Que ma ménagère... Je dit que, pardon, please. Si tu as ton vampirisme dans toi, pour tout ça, tu cales la barque. Donc, ah, écoutez-moi bien. Si ça passe dans votre tête, ne venez pas porter votre malchance sur moi. Ce n'est pas, pas moi qui vais m'occuper de vous. Hein. Je vais pas charger de vous. On m'a raconté encore l'autre comme ça. Là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que waouh, les esprits. Il y a eu qu'à faire un truc. Voilà hey! Dans ma famille, on a une sceptiques qui manipule tout le monde. Je me suis du joug de cette personne. Cette personne n'a pas passé par un de mes cousins que j'aime beaucoup. Elle voit donc la tante de ce cousin qu'elle manipule. Elle lui dit que cette tante-là doit venir demander le boulot chez moi. Il me rappelle avant de me voyage. La fille m'appelle. « Oui, je suis la tante de telle personne. » Je vais venir trouver le boulot chez toi. Je dis, ah bon, famille éloignée. Bon, Les amis de mes amis, je ne savais pas que ça ne veut pas dire qu'ils sont mes amis aussi. Je lui dis, ok, viens déposer ton CV, on va voir. Hum. On a fait le chassé croisé. Le jour où je partais, c'est le... Je suis... je suis partie à 8h. Elle est venue déposer son CV à 9h. J'ai pris la vie à 8h, elle est venue déposer sa parole à 9h. Après ça, elle m'a relancé sur WhatsApp une fois. Ça, ça fait des mois. C'est hier, quand la chose est venue au jour. Que, que si la fille, là, je, je, je la prenais dans l'entreprise seulement pour une journée. Derrière, elle se cachait une manipulation terrible. Je suis restée comme ça. J'ai dit Maman, maman. <rire> Papa, essaie de vous dire le nombre de fois, le nombre de personnes, le nombre d'endroits, le nombre de situations. Quand on reste dans une autre ville, on envoie quelqu'un qui est dans ta ville qui ne te connaît même pas. Que Non, les enfants m'ont parlé de toi. Je veux demander le boulot chez toi alors qu'elle ne te dit pas le vrai, le vrai motif. Quand l'a emmené, on s'en pour faire qu'elle fasse sa caméra chez toi. Mon fils ont adressé ça comme bien une fois. Vous devez savoir qui vous accompagne. Vous devez savoir qui est derrière vous. Et je vous dis, oh ils ne peuvent plus vous toucher. Toutes ces personnes-là, ce sont des gens que j'ai grandi sous leur main. Hein. J'ai grandi dans leur main. Bonjour euh, la reine Coco. Telle personne, tu passes, telle personne te maltraite. Tu pars chez l'autre, on te donne ça de boire. Tu pars chez l'autre, on te donne ça de faire. Tu nous connais pas ce que tu fais. Tu es là, tu as 7 ans, non? tu as 8 ans, tu as 10 ans. Tu connais quoi Aujourd'hui, quoi? Et souvent, ces personnes-là détestent même vos mains. Les personnes-là n'aimaient pas ta mère. Tu ressembles trop ta mère. Je suis là-bas. Parce qu'ils connaissent. Il vous dit que c'est qui le redoutait le plus sur vous. Ça a été c'est passé. Vous êtes en train de vous ouvrir. Vos yeux sont en train de s'ouvrir. Même le jour où tu sors dans la rue avec les sans confiance, tu sais même pas là où tu pars. Tu es guidé. Tu es protégé. Même le jour où tu as dit que j'ai envie de, Il va les beignets. Tu vois là les sans confiance tu sais, chez j'ai béni Même là là, on a été protégé. Alors, mm -hmm. il y a les vampires partout hein? Les vampires masqués en forme de tanticone Onclicone esticon, Esticone baby fadaticone, Père des enfanticone Oui Oui, vous avez les cicatrices non vos poitrines ont les cicatrices Vos mains, vos, vos fronts doutez que vos pouvoirs s'ouvre. Je suis là pour leur dire, ha, ha, ha. allez, rien pas avec moi. Ça, le goût, Et hein. <rire> ceux qui sont abonnés sur ma page, hein. c'est ça qui vous gagne sur eux. <rire> le goût de ça. <rire> ouais, Seigneur, on te bloque. Hum. Tu finis ton bac. Tes parents veulent t'avoir en Europe. La Tanticone vient. Non, non, non, vous ne pas en Europe. Elle est encore jeune. Elle va partir là-bas, elle va chercher les hommes. Voilà comment on te bloque, tu vas là au pays jusqu'aujourd'hui. Te voilà au pays jusqu'aujourd'hui. Te, voilà jusqu te voilà au Maroc. Allez, prends là ton père avec l'argent, non? Voilà, vous l'envoyer en Europe tôt pourquoi? Mmh, mmh, mmh, mmh, mmh, mmh. Le goût de ça. Tu vois, quand tu sais que telle personne qui t'a toujours frustré quand tu grandissais Quand tu étais en vacances chez elle, elle te tapait pour rien Tu ne comprenais pas pourquoi Elle te tapait pour rien Tu vois le genre de grand-mère laquelle Quand tu pars chez elle en vacances Tu dis souvent moi ta mère, je ne même pas parti là-bas maman Je ne même pas parti Pardon Maman elle n'aime pas parti chez tonton ou chez tata mmh. Quelque chose dans ton esprit disait. Oui. <rire> Écoutez, hein? je sais que comme elle vous dit, je ne suis pas dans votre vie pour vous, je suis pas là pour vous amener au champ. Je vous amène à Dubaï, je vous amène à Tour Eiffel. Il savait que dans les réunions familiales, dès qu'on arrive, dès qu'il te voit, ton cœur frappe un peu comme moi. Tu avais peur d'eux. Non. En partant, tu peux avec ton chapeau de. Tu parles avec ton bâton de commandement. Oui. Voilà, quand tu seras à l'aménager, ses enfants. Les voilà, non. <coughs> tu portes ton habit traditionnel, tu pars avec. Ils savaient que tu devais porter tes habits là depuis longtemps. Ils t'ont caché. Achète tu portes, l'homme arrive en quoi? <coughs> Ça va bien monter. Voilà, que vous ne serez rien à la vie. Voilà, que tu es là, vous au village grand-mère. Tu es la soeur de la famille, maintenant, que tu as fait le tour du monde. C'est comme ça. Écoutez, hein, le degré dans lequel vous êtes revenus, là. Ils vont vous voir, ils auront peur de vous. Il y en a pas mis, euh, que la prochaine, fois vous allez les voir, non. Ils ont ça. Un... Ils ont le respect qu'on vous donner. Tu arrives, tout le monde dit, hé, hey, tu es arrivé, hé, hey, on se baisse. C'était toujours dans vous. Ils ont voulu tuer ça depuis longtemps. Écoutez, les gens de vos familles sont méchants. Pour rien. Hein. Pas que quand il prend comme ça ton pouvoir, c'est il va faire quelque chose avec. Parce que lui-même, ça va le profiter. Mais il ne veut pas seulement entendre que ta mère, qui est la petite soeur, s'est retrouvée en Parce que sa fille a osé partir en Et elle a fait les papiers de sa mère. Sa mère est venue. Oui. montre moi toise aussi, tu vas être toiser Dans ta voiture vitrée, avec les vitres fumées. Il y a cette réunion familiale que tu dois envoyer, seulement ta contribution. Tu n'as pas encore parti. Attends, une trois ans avant de partir. Pardon. Attends trois ans, de partir à la réunion. Pendant trois ans, tu dois d'abord te fortifier. Tu dois d'abord te fortifier. Ils connaissent déjà que tu es en train de changer. Ils sont en train de paniquer. Ils sont en train d'essayer de les dernières choses. Ils essayent le de dernier truc qu'ils peuvent. Et je vous dis que même l'autre, là. Écoutez, prenez ça de quelqu'un qui a le diplôme de blocage, d'ancien blocage. Mmh. Oui. Souvent, elle est au salaire et me regardait. Je sais que je suis belle. Je sais que je suis intelligente. Je sais que je fait l'argent. Pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je suis bloquée par les papiers? Pourquoi je ne suis pas mariée? Why? How? Hmm? <coughs> tu vas rester comme ça dans six mois. Tu vas te re tu vas regarder ta vie en arrière. Tu vas dire Ah. Ah. Tu peux aussi être bien. Tu le monde que ça se, se moque pas de moi avec quelque chose. Mais. Non. Non. Écrivez, mon œil est arrivé. Écrivez. Que tu as un coup. Tu <rire> Je vous y que c'est l'heure. Je veux aussi rester comme ça avec mon gars. On va en Faites un petit toit Dubaï en latte comme ça, là, Comme bien, puis tu n'as pas le temps de mettre certaines choses sur les statues parce que c'est trop sucré. C'est trop sucré. Un peu le temps. On a enchaîné tellement de voyages, j'ai pas le temps de vous mettre ma localisation. Vraiment, je suis désolée. Mes haters. Oui. Parfois tu dis que tu veux te marier. C'est là que tous tes ex se lèvent d'un coup. Tu crois que les ex la sortent de nous part? Tu crois ça? Tu vas rester, tu vas voir, tu seras tellement heureuse. Souvent, tu vas te pincer un peu dans le lit comme ça là. Tu vois, tu as le mougou. Hein? En plein mougou tu t'arrêtes, tu dis: Bébé, attends un peu. Excusez-moi, j'ai des idées trop folles. <rire> Oh wow, Seigneur, moi aussi j'ai ça, j'ai souvent Tu dis, Chérie, attends, attends, attends Tu te pinces un peu que Tu dis, ok, continue yay <rire> hey. yeah. C'est comme si tu montais la colline tout le temps mon frère Tu n'arrives jamais au sommet de la colline où tu vas aussi glisser que Oui yay yeah. Donc glissez aussi, vous descendez vous-même maintenant. Glissez aussi. Yoy, C'est quoi On te visse. Dès qu'on voit un peu comme ça, on te visse. On te visse. Il y en a même que vos premiers mariages, là, vous les avez invités, ils ne sont pas venus, non Oh, elle a un office. Certains sont venus devant vous pour gâter vos premiers mariages. Et tous là, ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils ont menti. Ils m'en foutu de ça. Ils m'en foutu de ça il est pas fou de ça tu grissement ma oui oui ah. Ah. Ouais, je reste comme ça là m'envoie même un petit champagne là un petit champagne de 500 euros que vraiment maintenant prends tu bois et prends même à mon amour je bois pas tout c'est truc donnez quand même je bois pas je donne souvent aux autres personnes Oui, le prix le, le, le kit de Fondation au Gabon, c'est 70 000 francs, madame. Elle les bracelets au Gabon. Je suis arrivée avec les bracelets. <coughs> Si tu ne connais pas l'offrande à l'eau, je ne peux pas t'expliquer maintenant. Tu as compris, non? C'est totalement hors de mon sujet. Aujourd'hui, je suis en train de rejoindre ma victoire sur mes ennemis. Ça me plaît. C'est sucré. Il y a le goût de ça. Et ne vous inquiétez pas, il vous check. Ici, il vous check. Il en train de voir qu'il faut vous bloquer. Que j'attends le jour où on va lui dire qu'elle est coutume à faire au village. Elle va me chercher. Ils ne savent pas que toi tu as devenu le frère. Que tu as le pouvoir de te mettre n'importe où sur la terre. Tu parles, la terre, là, se transforme comme ton village. Tu fais ça là-bas. Ils vont t'attendre longtemps. Oh? Hmm. Tu vas passer au village avant pour les enterrer eux-mêmes là. Que je l'attends. Et quoi qu'elle est arrivé. Quand les traditions vont la vous <rire> Écoutez, vous n'êtes pas seulement de votre village. Vous m'avez suivi. Vous m'avez suivi. Les bracelets, c'est quoi? Au Gabon, c'est 8000. C'est un Vous avez le pouvoir. Oui, vous avez le pouvoir. Tu te mets à Washington. Tu creuses, tu casses le ciment comme ça. Tu creuses un petit trou. Tu parles. Les entités de Bayangam se pointent à Washington pour toi. Ils auront honte. Non, non. Si quelqu'un vient de France, apportez-moi les macarons. Achète la durée à l'aéroport tu viens avec et te consulter gratuitement. Oui. Depuis que vous parlez de la juriste, là, vous n'avez jamais apporté ça, pourquoi Vous avez quel de followers à cela, vous-même là, vous là. Et c'est je vais un jour prendre mon vol, j'arrive à l'aéroport, j'achète et je prends encore le vol, je rentre. Quand vous vous dites que je suis chercher mes macarons à Paris, vous avez comme ça, vous avez dit qu'elle veut nous montrer qu'elle a l'argent. Parce que qu elle parle vous ne m'apportez pas les macarons. <rire> Wow, Seigneur, ma passion. Ça, c'est une bonne idée, ça. Je peux acheter des macarons, je rentre. Motif du visa. Je vais acheter mes macarons à Paris. Sounds good. 1500 euros. Ouais. Comment ça arrive? La nuit, là, on va se retrouver dans un palais. Ne vous inquiétez pas. On se retrouve de parler ensemble. Vous avez suivi, non? C'est ça votre futur. Vous avez suivi, non? Vous fumez l'argent. Vous appelez l'argent. Vous versez l'argent. Vous aspergez l'argent. Vous commandez l'argent. Agent! Oh! J'ai nommé mes chiens. J'ai oublié de nommer un agent. Oh là là. Ça veut dire qu'il faut me faut acheter encore une chienne. J'ai lumière. J'ai soleil. J'ai reine. Le dernier là, je dois l'appeler agent. Agent, viens. Oui. Agent, assis. Assis. Ouais. Je vous dis comment on fait ça dans le rêve, c'est si ne soit pas surpris. Quand vous avez commencé à parler vos folies, là, on, demandé, on vous demande qui vous apprend ça, vous dites que c'est moi. Je parle la pleine responsabilité, oui, au nom de Jésus. I take full responsibility, je suis responsable de vous rendre riche, oui, j'assume. J'assume. Quel plaisir, on vous a menacé avant. Il veut célébrer vos mariages. Bientôt, je vais me, je vais me déclarer ministre du mariage religieux. Vous allez venir, vous vivez célébrer vos mariages chez moi pour bâtir l'état civil. Oui. Bientôt. Même le mariage là. Hé hey, hé, hey, God Elle dit que les bouts de gourmandise t'ont fait goûter. <rire> Ça a fait ton mari à goûter. A... <rire> Je chasse l'esprit de goumandis de ton mari alors. <rire> ouais, Seigneur. C'est la meilleure Godwin, vraiment. Que l'esprit de, de goumandis, c'était pas dans ton mari. <rire> oh Seigneur, Jésus. Vous là. Hein. Vraiment, lumière. Lumière, il est trop chou. Lumière. Soleil, il est très doux. Il est si jaloux. Lumière, il aime trop Il veut exercer sa mâchoire sur les gens. Il veut sauter sur les gens, partout. La reine, elle est imposante. Apparemment, hier, elle a tapé sur les pieds même. Elle a grondé sur soleil, elle a tapé encore la main dessus. Donc soleil elle la respecte maintenant. Alors qu'elle a un mois de moins que... Elle. elle est toute petite comme ça. Mais elle ne se laisse pas faire. Il y mes macarons. macaron. Mmh. Macaron la duré mon frère. Waouh, on arrête Natiako, on est à une fête. On va regarder tout de fait. Des pales avec des diamants partout. Vous aurez des robes en diamant. Money is good. Oh. Money is sweet. Oh. Money is sweet. Oh. Vous allez faire votre boucan. Là. Vous allez mousser un peu. Là. Le boucan est bien. Vous n'aimez pas voir les gens qui font, qui font le boucan parce que vous n'avez pas l'argent. Vous faites le boucan. C'est pour ça que ça vous énerve. C'est pour ça qu'il faut que vous ne pas d'argent. Quand quelqu'un fait sa part, tu fais ta part. Oui. Sa part t'énerve, tu pas fait ta part. Ouais, ouais, la reine Godwin. Bon, je vais vous laisser hein. mon défaut à 2%. J'ai mis le power bank, ça ne marche, ça ne marche pas ici. Il m'en fout de ça. Et la reine Nina, que tu je te vois pointer devant moi avec ta jolie robe, Et je vous attends. Ok. Bon. Bonne nuit. bonjour nuit. Bye. Continuez les rêves. On va se voir dans les rêves. on les rêves. Vous savez ce qui est bien dans nos rêves C'est que là-bas, on ne peut pas se séparer. On continue, on continue, on continue, on mange. On fait la fête. Je vous amène dans ma Bentley Après, on part dans mon truc. Ouais. Après, on passe sur mon yacht. Ah. Oh, I thought you were not. we have been dancing. The things you do for me, nobody can do. The miracles in my way. I never see this kind of God. Wonder, wonder, wonder, wonder. Jesus, now ah. Uh, Jesus, now ah. Uh, uh. Si vous vous rappelez mes premières vidéos, je vous disais toujours que vous êtes entré dans une dimension où l'argent va sortir de vos rêves, ça va être dans la réalité. Tu vas arrêter de voir là dans le rêve, tu te réveilles, tu fais Oh Tu mm, mm. te réveilles, tu fais mm. Petit champagne, Petit macaron, Première classe, on est encore, on est encore arrivé. Allez, écoutez Kadibi. Money. All I really want to do is... All I really want to do is... I got bags, you know. Don't me out. I got bags, you know. À demander quoi tient Dieu non la tour là mon frère la tour est parlait un peu comme ça la là, là, tour le jour du baptême là vous avez vu c'est le roi qui a parlé moi je dis pas On va plus vous malmener, on va plus vous faire monter des sangs. I need rooms for my legs. I need cheese for my eggs. Money. All I really want to do is money. All I really want is money. I got bags in the. Touch me, I will shoot. Bon. Martine, j'ai vu ta question 50 fois. Je ne t'ai pas répondu 50 fois. J'ai lu et j'ai ignoré 50 fois. Parce que ça n'avait rien à voir avec ce que je disais. OK.